C'est arrivé quand j'étais petit, mon grand-père maternel euh, a commencé à m'acheter les VHS de films Disney. donc J'habitais à Cannes, sur la Côte d'Azur à cette époque-là, donc j'étais très loin de Disneyland Paris, je suivais pas du tout ce qui s'y passait. Donc ça a commencé vraiment avec les films d'animation. Je pense qu'on était vers, euh, je dirais 93, je me rappelle, 94, c'est la sortie du Roi Lyon. Donc en 1993, à peu près par là, mon grand-père maternel a acheté des cassettes vidéo. Il devait y avoir Blanche-Neige et les 7 Nains, Bambi et Le Livre de la Jungle, si je me trompe pas. Et donc euh, j'ai commencé à les regarder, et comme tous les enfants, je les ai regardés en boucle, etc. J'en demandais plus, et ensuite euh, il m'a acheté d'autres films, les uns après les autres. Euh, et voilà, c'est vraiment avec ces cassettes-là que j'ai commencé à avoir une certaine passion pour l'univers de Disney et leurs films je pense que c'est vraiment depuis le départ en fait à l'échelle d'enfant. je me rappelle déjà que je découpais et collectionnais tout ce qui pouvait toucher à Disney dans les magazines quand il y avait un nouveau Disney qui allait sortir, on le savait à peu près un an avant, il y en avait un seul parent c'était celui qui sortait en fin d'année et du coup je me rappelle dès l'été voir les affiches essayer de récupérer la moindre information qu'on pouvait avoir et à cette époque là sans internet ça se résumait parfois à juste une petite image euh, finalisée ou pas dans un magazine euh, dans un pixel magazine de l'été qui parle du Noël d'après ou des choses simples ou même les critiques de films qu'il pouvait y avoir dans les magazines télé, qui, dans les films qui allaient sortir au cinéma. Euh, il y avait une petite image dessus et puis ça me, je, je récupérais toutes ces choses-là. Et, euh, et du coup, en lisant ces critiques, en lisant ces têtes, j'ai fini par en apprendre de plus en plus. Et puis à l'école, je profitais parfois des outils qu'on avait, qu avait à disposition. Je me souviens, dans la bibliothèque, dans la médiathèque de, de l'école, on avait un livre sur l'animation Disney, par exemple. Euh, Ou alors, il y avait euh, les CD-ROM en carta, les encyclopédies en, sur les CD qui permettaient d'apprendre un peu des choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert notamment que Pulp Pitchin était un film Disney. Et donc je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert que c'était un film violent et pas du tout de mon âge. Et du coup j'ai fini de fil en aiguille par comprendre que Disney faisait plein de choses, qu'il y avait plein de filiales, et qu'au départ qu il y en avait plein, etc. Et au fil du temps après j'ai fini par faire grossir cette quantité d'informations et à faire le tour de toutes les activités de Disney. Il faut savoir qu'au départ c'était vraiment que le site de Franck qui est le créateur du site Chronique Disney, qui s'est fait surnommer pendant longtemps Zuzu, on le peu comme ça, et le site s'appelait Zuzu Disney d'ailleurs à l'époque, il s'est appelé Chronique Disney hein, beaucoup plus tard. Donc au départ c'était juste lui qui, qui simplement voyait les films et puis les chroniquait, et pas toujours avec euh, des connaissances euh, extraordinaires, c'est-à-dire qu'en fait c'était un simple spectateur qui chroniquait, et c'est à force de lecture, etc., qu'il a fini par, euh, par faire des textes de plus en plus longs, et de plus en plus complets, et ensuite c'est de... À notre époque, maintenant, c'est devenu simplement un, limite un critère de sélection, c'est-à-dire que pour que quelqu'un rejoigne l'équipe, déjà il y a plusieurs types d'équipes, puisqu'il y a ceux qui traitent des parcs, ceux qui traitent des films, ceux qui traitent de la musique, etc., donc on leur demande de faire une fiche test, etc., de faire des, des recherches approfondies sur le sujet, d'avoir vu, visionné l'œuvre au moins une fois forcément, ou fait l'attraction si c'est une attraction. Et après, on est plusieurs directeurs éditoriaux, dont moi, à faire des relectures, à annoter, commenter, ajouter des choses, etc., pour essayer de rendre la fiche la plus complète possible. Parce que, typiquement sur Disneyland Paris, euh, toutes les fiches dans la section de Disneyland Paris, je les relis toutes à bien avant la publication. Et souvent, quand je vois qu'il y a un, un point qui n'a pas été abordé dans la fiche, parce que la personne qui l'a écrit n'avait pas connaissance de ce point-là, ou euh, à oublier. Dans ce cas-là, bah moi ça me permet de rajouter et de faire en sorte que la fiche finale soit la, la plus complète possible. Et voilà, ça passe par euh, des livres, des recherches. Donc euh, j'ai une grande bibliothèque de livres Disney et puis euh, je fouille dedans à chaque fois que j'ai besoin de trouver une info aussi. Non seulement on ne gagne pas d'argent, mais on en dépense. Enfin quand je dis « on », c'est le site en général, puisque moi je ne dépense pas d'argent. Mais euh, Franck et son conjoint Laurent qui gèrent le site tous les deux, euh, je sais qu'ils dépensent de l'argent pour héberger le site, pour plus de publicité, euh, pour le référencer au mieux, etc. Mais bon, c'est un choix et c'est une passion, donc ça leur, ça leur convient comme ça. On ne peut pas être objectif par définition puisqu'on est passionné par l'univers, donc on est forcément bienveillant déjà à la base. Ou alors c'est qu'on n'est pas vraiment passionné par l'univers. Donc on part du principe que chronique Disney est un site bienveillant, donc on a forcément un regard positif de premier abord, on laisse toujours sa chance au film qu'on regarde, à l'attraction qu'on va analyser. Maintenant on a aussi une certaine exigence forcément, parce que qu'à force de voir des films, à force de, de faire des attractions, de voir des spectacles, etc., on a forcément un regard un peu plus, euh, un peu plus aiguisé que, que les personnes qui consomment ce type de produit euh, de façon plus rare. Mais euh, non, on est, déjà on n'est pas objectif, on ne pourra jamais être objectif de toute façon, et chaque fiche se veut être la critique de la personne qui l'a rédigée. Maintenant on essaie quand même d'avoir une cohérence, c'est-à-dire que même si, euh, bien entendu, il y a des films que certains vont détester et d'autres vont adorer, il y a quand même des tendances généralement qui se dégagent de certains types de films, et, euh, et on ne se voit pas du tout mettre euh, la note minimale à une attraction comme Phantom Manor, euh, ou la note maximale à une arcade de jeux vidéo euh, qui aurait eu dans le parc. Voilà. Donc on essaie d'être cohérent quand même, et euh, généralement on, on s'accorde assez bien. On est forcément subjectif et forcément plutôt bienveillant, donc forcément si on va sur un site qui s'appelle Chronique Disney qui va critiquer un film Disney, par rapport à, à le ciné ou autre, il y a quand même plus de chances, ça ne veut pas dire que forcément ça va être une critique positive, mais il y a plus de chances que la critique soit un peu plus positive sur Chronique Disney, que sur euh, Ciné, Mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Si le film est vraiment euh, nul, bah, ce sera une très très mauvaise note et puis c'est tout. Mais on peut chercher aussi l'inverse hein. c'est-à-dire que s'il y, y a un film qu'on a absolument adoré, qu'on considère rapidement comme un chef-d'œuvre, on va quand même réfléchir deux minutes s'il n'y a pas quand même quelque chose qui, euh, qui clochait ou qui aurait pu être mieux, etc. Mais on ne va pas s'attarder dessus et on ne va pas s'empêcher de mettre la note maximale si vraiment c'était génial, c'était génial. Et euh, parfois des films les plus simples, une simple comédie, euh, un téléfilm comique de Disney Channel peut avoir la note maximale parce que en tant que téléfilm de comédie euh, de Disney Channel, c'est plutôt très très bien et dans le haut du panier. Donc euh, voilà, il me semble que high school musical le, le premier, on avait mis la note maximale. Alors que bon, euh, si on réfléchit deux minutes, ça reste quand même un film qui est pas très bien joué, qui est pas très bien tourné, il y a juste les chansons qui sont bien. Euh, voilà. Mais par rapport à ce que faisait Disney Channel à cette époque, c'était quand même le haut du panier on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi ambitieux à cette échelle-là. Forcément, si on met quatre, euh, une note de 4 à SU Musical, il y a aussi une note de 4 pour le film Fantasia, je suis pas sûr qu'on soit dans la même catégorie non plus. Mais euh, Fantasia euh, mérite le statut de chef-d'œuvre du film d'animation. Et que euh, le Musical mérite le statut entre guillemets de chef-d'œuvre du téléfilm pour ados euh, sur une chaîne Disney. C'est jamais arrivé qu'on nous demande de changer la critique d'un film, même si le film est très mauvais. De toute façon, quand les films sont très très mauvais, Disney le savent déjà. Et donc, euh, soit ils, ils évitent les projections presse, ils évitent tout ça. Donc, de toute façon, on va le voir comme tout le monde et puis on met une mauvaise note. Mais ils nous ont jamais demandé de, de changer ça. Par contre, après, ça nous est déjà arrivé qui nous ait commenté quelque chose, on avait fait notamment un article rédigé, encore une fois par Franck, sur euh, la disparition progressive du Disney de Noël, parce qu'il oui, y a eu une époque où il y avait tous les Noëls, il y avait un film, et aux états unis on a constaté que cette démarche-là a été respectée, même encore aujourd'hui. Pas forcément avec un long-métrage d'animation, mais il y avait au moins un film comme Super Noël 2 euh, ou 3, enfin des choses comme ça, qui sortait toujours au cinéma pour avoir quand même le nom de Disney quelque part en salle pendant les périodes de fin d'année. Et en France, ça n'a pas été respecté parce qu'ils décalent les films en février, ils font des choses comme ça, et du coup, il y avait un petit peu cette perte-là. Et Jean-François Camilleri, qui est donc le président directeur général de The Walt well Disney Company France, avait tenu à nous répondre, et il a rédigé un long texte qu'on a copié-collé tel quel dans l'article à la fin. C'était son droit de réponse. Voilà. Mais de mémoire, c'est la seule fois où il y a Disney qui a voulu vraiment réagir sur quelque chose. Si vraiment on trouve que c'est très très très mauvais, on ne s'empêche pas de dire que c'est très très très mauvais. Il suffit d'aller voir toutes les critiques de suites sorties en vidéo dans les années 90 et les années 2000. Il y en a plein qui sont extrêmement négatifs parce qu'au bout d'un moment, quand c'est honteux pour la marque Disney, on le dit et puis voilà. Maintenant, on évite d'être insultant ou des choses comme ça, même vis-à-vis -vis des créateurs du film et tout ça. Mais on ne s'est jamais empêché de descendre un film si vraiment c'était mauvais. Et puis j'ai presque envie de dire que justement parce qu'on est passionné par Disney, bah, comme il y a un peu la passion qui entre là-dedans, euh, du coup, euh, ça va nous énerver encore plus que Disney ose sortir de tels produits, là où un spectateur euh, classique, euh, la suite euh, Disney euh, mal animée, euh, mal scénarisée, etc., euh, bon, il s'en fiche un petit peu, au pire il dit « ouais, c'est vrai, c'est pas terrible, euh, et que Disney c'était mieux avant, et puis voilà ». Mais nous, ça nous énerve parce qu'on sait que ça n'a rien à voir avec le fait que Disney était mieux avant, mais qu'il fallait simplement pas tomber sur cette production euh, très annexe par rapport à ce que Disney continue à sortir au cinéma. Disneyland Paris, c'est surtout ce souci de confidentialité. Pour The et Company France, en général, la confidentialité est liée à un film. Une fois que le film est sorti et qu'on le critique, il n'y a plus trop de confidentialité à avoir. Pour Disneyland Paris, c'est un peu plus compliqué. Et effectivement, ils, ont, ils aiment bien surveiller un peu ce, qu ce qui peut être dit. Et surtout s'assurer qu'on ne dévoile pas des choses qui ne doivent pas l'être. Parce que forcément, en connaissant des gens chez Disney, etc., en suivant un petit peu les rumeurs, etc., forcément que, que je peux vous dire que j'ai quand même une idée quand même plutôt euh, définie de ce qui peut bien se passer dans le futur à Disneyland Paris, etc. Mais on ne le dit pas parce que déjà, bon, on n'est pas sûr. Et, euh, et surtout que Disneyland Paris ne souhaite pas qu'on dévoile des choses à l'avance, euh, etc. On pourrait. Et Il y a aussi des embargos qui sont demandés et qu'on respecte toujours. Quand ils nous invitent par exemple dans les coulisses d'une nouvelle saison ou d'une nouvelle attraction, ils vont nous dire euh, voilà on vous montre des choses mais à ce moment-là pas de photos, ou alors à ce moment-là vous pourrez ressortir un article mais pas avant telle date, parce qu'ils souhaitent quand même garder la main sur la communication autour du projet. Et ça les embargos, il y a aussi euh, The Disney Company France qui le fait, soit les sorties de films, ou les masterclass ou, ou ce genre de choses-là. Après, euh, Disneyland Paris nous lit, Disneyland Paris nous invite parfois à faire des choses ou à organiser des interviews. Par exemple, on a interviewé Tony Baxter, euh, qui fait partie des Imagineurs qui ont créé Disneyland Paris. Mais euh, Disneyland Paris nous a pas de relire le texte avant qu'on le mette en ligne. Euh, donc on l'a mis en ligne et on n'a on a pas entendu de parler d'eux. Maintenant, c'est sûr que si Tony Baxter s'était un petit peu oublié euh, pendant l'interview et commençait à nous dire euh, « oui, j'ai travaillé sur telle attraction » et en fait, c'est une attraction qui n'est même pas annoncée, etc., euh, effectivement, si jamais on l'avait écrit, mais de toute façon on n'aurait même pas eu le temps de l'écrire parce que disons de Paris à la fin de l'interview même nous aurait dit « S'il vous plaît par contre ça, n'en parlez pas parce que Tony n'aurait jamais dû le mentionner. » On ne fera pas ça, mais dans l'absolu on, on, on aurait le droit de le faire. On, a, on ne risque absolument rien, on n'a pas de contrat avec eux, on peut, on peut dire ce qu'on veut. Quand ils nous invitent à quelque chose, à une présentation ou quoi, forcément cela sous-entend « on vous invite pour que vous écriviez quelque chose derrière ». À partir du moment où on observe le site et on, on peut se rendre compte de son sérieux ou non, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, quand on lit une fiche de Disney, on n'a pas de raison de lui accorder plus de valeur que n'importe quelle autre fiche. C'est juste écrit par quelqu'un qui est un inconnu et euh, rien ne nous prouve qu'il en sait vraiment beaucoup plus que nous. Euh, C'est juste qu'après, voilà, il y a le contexte d'un site qui, euh, qui est là depuis, euh, je ne sais pas, plus de 15 ans euh, et, euh, et qui euh, est quelque part euh, qui euh, est quelque part validé aussi par Disney eux-mêmes, puisque même si ce n'est pas eux qui le font, mais bon, le fait qu'ils cautionnent le site, ils nous invitent, etc. Quelque chose comme l'interview de Tony Balstoy, il n'y a que nous qui l'avons eu. Euh, donc c'est bien que Disneyland Paris nous fait confiance et se dit c'est vraiment ce site-là euh, qu'il faut inviter pour ça. On a aussi interviewé Philippe gas qui était le, le président directeur général de Disneyland Paris pendant des années. Euh, de mémoire, je n'ai jamais vu un président de quoi que ce soit de chez Disney accorder une interview à un site de fans. C'est vraiment qu'il y, qu y a quand même un, un sérieux qui est là. On a interviewé des gens comme Jean-Pierre Foucault, etc. Fin, euh, pour le site. Et euh, tous ces gens-là nous font confiance et donc tout ça forcément nous donne du crédit. Et c'est avec ce crédit-là qu'on peut se dire, bon, on a quand même affaire à des gens qui font leur recherche Puis de toute façon, tout ce qu'on écrit sur le site est un condensé de tout ce qu'on a appris de notre côté. Donc on peut vérifier, en fait, il suffit simplement d'aller chercher euh, si vraiment on n'est pas sûr euh, d'une date ou d'une information. On cherchera, on recoupera les infos et euh, finalement on, on se rend compte, j'espère, que c'est toujours juste. Donc à partir de là, il y a une, forcément une certaine confiance qui peut, qui peut s'établir. Mais après, oui, je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'est une certitude. Par exemple, c'est moi qui ai rédigé euh, certaines listes d'œuvres on peut me demander mais euh, comment être sûr qu'il a manque pas un de film et puis comment être sûr que, que ce film est vraiment produit par euh, tel studio alors que je ne trouve rien sur le sujet bah vous ne pouvez pas parce que même moi parfois je ne me rappelle plus comment j'ai euh, réussi par, à trouver l'info peut-être que j'ai réussi sur ebay à avoir l'arrière d'une VHS où il y avait le logo dessus et donc euh, donc du coup j'ai validé comme ça euh, ou j'ai vu la bande annonce du truc, enfin en sais, un peu, je m'embrouille peut-être un peu mais c'est euh, voilà c'est quelque chose on ne peut pas avoir une certitude mais après euh, je pourrais préciser la même chose de n'importe quel autre site et même de personnes qui sont professionnalisées là-dedans. Enfin, Moi-même, à chaque fois que je vois des articles ou des, ou des vidéos etc., qui sont faits par des journalistes sur le sujet Disney, je trouve toujours au moins une erreur. C'est extrêmement rare que je trouve absolument rien à redire sur le sujet. Il y a toujours une date qui est fausse, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours une formulation qui fait que ce n'est pas vraiment vrai, euh, etc. Donc... Après je ne remets pas en cause euh, ces journalistes, puisque c'est pas leur passion première, mais euh, moi-même, forcément, ça m'a fait me dire, euh, mais s'il y a autant d'erreurs sur un sujet que je maîtrise autant, combien de choses fausses est-ce que je dois apprendre tous les jours en, en écoutant simplement des documentaires et des, des, et des interviews sur d'autres sujets que je ne maîtrise pas autant, il euh, y en a forcément quelque part. Euh... Voilà, moi, personnellement, je fais plus confiance en un article de Chrony Disney, pas simplement parce que j'en fais partie, mais je le faisais déjà confiance à ce site avant même d'y participer. Mais même quand un autre membre du, de l'équipe écrit quelque chose, euh, parfois je ne me souviens plus où il a eu l'info, mais je me dis euh, si c'est là, c'est que c'est euh, là pour une raison et qu'on qu sait pourquoi ça il y, y a des débats euh, sans fin, parfois, dans l'équipe, pour, pour, juste pour une phrase, pour se dire « Mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça Est-ce qu'on en est vraiment sûr tout le monde dit que, euh, je sais pas, par exemple, tout le monde dit que les tapis volants d'Aladin euh, du Parc Wallis et Studios euh, étaient supposés être euh, à Adventureland avec euh, le passage enchanté d'Aladin euh, en tant que fil d'attente. C'est euh, un truc que même les chefs d'équipe, euh, managers et autres dans les, dans les parcs eux-mêmes répètent à leurs équipes comme si c'était un petit peu une. Euh, une fun fact, enfin quelque chose, de, euh, quelque chose qui se partage comme ça et donc on est sûr. Mais moi j'ai jamais vu la preuve de ça, j'ai jamais vu aucun concept art, j'ai jamais vu aucune preuve. Ça me semble un peu bizarre quand même, je vois pas trop où on l'aurait mis, etc. Donc on remet vraiment tout en cause suffisamment pour qu'à la fin on, on, on se dise qu'on écrit vraiment que des choses dont on est vraiment sûr. Et si on n'en est pas sûr, on va, utiliser le, on va utiliser le conditionnel. Et nos sources sont des sources qui sont de, de qualité en tout cas, ce sont soit des livres officiels. Moi, ma bible à moi, c'est Disney de A à Z de Dave Smith, qui est le créateur des Walt Disney Archives, des archives de Walt Disney Company. Après, personnellement, j'ai même déjà corrigé des choses dans ce bouquin-là, en lui envoyant un petit mail. C'est comme ça que je l'ai connu, en fait, finalement. Puisque, bon, personne n'est infaillible non plus. Mais c'est un livre officiel édité par Disney Édition. Enfin, on ne peut pas faire plus officiel que ça. Et toutes nos sources sont généralement des sources de cette qualité-là. Voilà, après... Oui, forcément, à l'ère d'Internet, on ne peut pas mentir que quand on veut traiter d'un film et qu'on n'a pas forcément de bouquin, je ne sais pas si jamais on veut faire un article sur un film d'Hushton, on n'a pas forcément un livre sur, je ne sais pas, une comédie basique qui serait sortie dans les années 90. Donc on va chercher sur Internet un peu ce qui s'est dit, les critiques, les avis. Bah, la fiche Wikipédia, oui, forcément un peu, mais bon, la fiche Wikipédia doit sourcer aussi ce qu'elle raconte, donc on va essayer de chercher où ça va derrière. Euh, voilà, c'est une, une base de départ mais bon, enfin, finalement, euh, très peu. Euh, L'encyclopédie de Dave Smith est quand même assez complète vis-à-vis -vis de ça. Même le moindre film Touchstone va toujours avoir au moins un paragraphe sur le sujet, donc on peut toujours savoir où ça a été tourné, par qui, pourquoi, euh, euh, est-ce qu'il a fonctionné ou pas au cinéma, etc. Donc on trouve, euh, on trouve comme ça.